Le Prodel, le programme de développement de l'élevage, né le 7 juin 2017 et lancé officiellement le 29 novembre de la même année. Un projet de développement financé à 100% par la Banque mondiale à hauteur de plus de 60 milliards de francs CFA, qui visait à améliorer les conditions de travail, la compétitivité et la productivité des entreprises paysannes qui font exclusivement dans l'élevage, par exemple les porcs, les poissons ou encore les poulets. Des organisations paysannes regroupées dans les Après une présentation sommaire, voici venu le coup du tonnerre. Les villageois sont dans le désarroi pendant que les employés fonctionnaires de Prodel mènent une vie de bourgeois. Ils roulent carrosse pendant que les projets des paysans attrapent le tétanos. Prodel est accusé par les éleveurs d'être entré dans les bruits avec l'argent d'autrui et de plonger aujourd'hui des groupes d'initiatives communes en abrégé GIC dans les ennuis. Et vous le verrez au cours de cette enquête exclusive Vision 4 que plusieurs poules, porcs et poissons se sont finalement évanouis. Nous sommes au siège de la coordination nationale de Prodel au quartier bastos Nous faisons passer pour des éventuels postulants, paysans qui cherchent à savoir si l'affaire est définitivement bouclée. Après plusieurs bureaux, nous tombons sur une dame plutôt cordiale qui nous informe que Prodel a décidé de fermer boutique en janvier 2023. La deuxième phase est complètement bouclée et les dossiers de remboursement sont eux aussi terminés, nous confie-t-elle, en précisant que Prodel n'a rien à cacher. Pour elle, ceux qui se plaignent aujourd'hui du changement des procédures en cours d'action ont totalement raison. Mais cette responsabilité, selon elle, ne relève pas de Prodel. Sans nous le dire de vive voix, nous concluons donc que si ce n'est la faute de Prodel, encore moins celle des éleveurs, c'est donc la Banque mondiale le problème. Nous avons tenté d'entrer en contact avec l'institution de Bretton Woods sans succès, mais de façon subtile, un responsable lâche une bombe. Je cite, « On a décidé de changer de procédure tout simplement parce que la gestion de la première phase a été entachée de nombreuses irrégularités et de lacunes. Malheureusement pour nous, personne ne peut confirmer cette information. Pour avoir longtemps déambulé dans plusieurs bureaux des fonctionnaires, nous avons décidé d'aller à la rencontre de certaines organisations qui se plaignent de cette escroquerie intellectuelle déguisée. Direction village Bibé, dans logique d'agriculteurs et éleveurs de Bibé. Ici, les gens sont réfractaires à tout ce qui vient de Yaoundé. Après avoir été frappés, comme on dit au quartier, ils nous regardent en chien de faïence, croyant que nous sommes nous aussi des espions. Après les formalités d'usage, Paul Fouda à Tangana est le délégué du GIC Débibé. Il accepte de nous parler. Il fallait financer nos cabinets d'études. Il fallait donner l'appui aux autorités qui devaient nous signer certains papiers, sinon ça ne le passait pas. Par exemple, pour montrer que l'extension du terrain. C'est quoi Nous avons ajouté le terrain il fallait l'extension. Les délégués, certains délégués, qui devaient venir faire des papiers de conformité, de quoi, quoi, quoi. Il ne fallait pas les laisser comme ça. Et d'autres, même. Mais c'est un projet, ça nous fait mal au cœur hein, parce que ça n'a pas abouti. Il fait dans l'élevage des poulets et ces poulets commencent à ressembler au cricket. Sa ferme, qui attendait le financement de Prodel, est en désistement à côté de la poubelle. Pour faire même le dossier, le cabinet d'études, les démarches, les autorités, nous avons mis la main dans, sur notre capital. Et ce capital-là a baissé les têtes, c'est 100 têtes alors que nous tournons souvent à 800. Ces euh, bâtiments, c'est 500 têtes, et l'autre, c'est 300. Et vous voyez que nous partons de 800 à, à 100. Nous avons même demandé aux membres de faire une espèce de coup de cœur pour la reconstitution du capital, pour relancer euh, la marche du poulailler. Son rêve d'agrandir cet endroit avec l'argent de la Banque mondiale a viré à, à l'utopie. Il est dans le regret d'avoir dépensé autant d'argent pour constituer un costaud dossier qui a fini par ressembler au moineau derrière lui. Dans ce gic, celui qui tire désormais le diable par la queue s'appelle Guillaume Bicoué, que voici, en pleine causerie avec ses porcs, du moins ce qui reste encore dans cette porcherie. Ses porcs et lui attendaient l'argent de prodelle. mais chaque jour qui passe, on se demande qui va finir par porter plainte en premier, ses porcs ou lui-même. Une chose paraît plausible, c'est que l'un des deux camps finira par manger l'eau. Prodel m'a un peu dessus, parce que à l'avance, il nous avait promis. Donc actuellement, je suis dans le suspense. Nous sommes dans le suspense, ce n'est pas moi seul, parce que ça c'est pour notre société. Nous sommes dans le suspense. Prodel ne réagit pas. On ne comprend même pas... Euh, La promesse. À quelques kilomètres de là, nous allons aussi voir le désarroi de Serge Mvogo et les de poissons. Nous le retrouvons un samedi après-midi en pleine causerie avec ses poissons. Il leur explique certainement que le projet d'agrandissement de ce lieu n'est plus possible pour le moment. Nous avions eu à dépenser beaucoup d'argent pour militer le projet. Et dans les années passées, nous avions le poisson dans tous ces étangs. là Cette année, si on a juste eu à, faire, à mettre le poisson dans cet étang-ci, en attendant, en attendant que le projet, on pensait que le projet devait passer pour pouvoir mettre, remplir les autres étangs et puis agrandir, avancer aussi, créer d'autres états et avancer aussi avec l'argent que le projet devait nous, nous apporter. On n'a pas, pas pu aboutir à cela. Ils sont trois jeunes dans cet ambitieux projet. Leurs poissons et eux-mêmes regrettent d'avoir dépensé autant d'argent pour constituer le dossier. Si on avait on avait, oui, on avait conservé cet argent, on avait utilisé cet argent-là pour pouvoir euh, remettre le poisson dans, dans les différents états et peut-être créer d'autres états, ça, ça devait beaucoup plus nous, nous avantager. Ces trois cas sont révélateurs de la situation presque chaotique provoquée par le programme de développement des éleveurs financé par la Banque mondiale. À défaut d'en découvrir avec Podel, qui est très loin d'eux, voici leur bouc-émissaire, Fouda Patrick, le porteur du projet. C'est lui le gars du village qui vit à Yaoundé et qui est venu leur parler du projet. Et maintenant que ça a foiré, il est vu comme un imposteur et arnaqueur. Il était très important vraiment que je, je puisse leur dire la vérité pour que mon image se soigne aussi. Parce que vous les gens là, vous êtes toujours comme ça. Vous venez escroquer, vous venez nous escroquer ici au village, nos, propres, nos, nos, nos petits sous. Ils profitent du micro de vision 4 pour se défendre. Quand on valide déjà un projet, cela veut dire que les fonds sont déjà disponibles. On ne peut pas lancer une commission de validation des projets. Après, on vient nous dire que les fonds ne sont pas disponibles. Je ne les apprends pas comment euh, le financement des projets fonctionne. Prodé participe à notre projet à 60%. 10% l'organisation paysanne et 30% l'institution financière qui doit nous accompagner. C'est-à-dire, on oui, chaque... compte courant où on a logé nos 10% qui revenaient dans les 13 500 000 francs. À la banque. Il est dit sans embâche, c'est la mauvaise gestion de la première phase de PODEL qui a conduit à ce cafouillage. Il souhaite que les organisations paysannes préfinancent leurs activités et là, ils peuvent venir rembourser l'argent le moment venu aux organisations paysannes. Chose impossible par les noms. Si nous n'avons pas un bailleur de fonds, vers un bail de fonds, c'est parce que nous sommes démunis. nous cherchons l'appui, nous cherchons les subventions comment on peut donc encore demander de préfinancer nos activités, si on avait même cet argent on n'allait même plus courir, puisque en, en montant le dossier, on a dépensé beaucoup d'argent, c'est pour ça que vous pouvez constater l'activité ne fonctionne plus ici tout est là, tout est là, ça ne fonctionne plus nous sommes quittés de 800 poulets à, à 100 poulets aujourd'hui, vous avez vu la ferme, parce qu'on a perdu Cinq ans du projet Prodel de la Banque mondiale, très ambitieux, qui aurait dû faire des heureux et a fini par rendre certains malheureux et occasionner des haineux. Le projet Prodel ne sait pas qu'il a non seulement brisé le rêve de certains éleveurs, mais aussi occasionné la division dans plusieurs familles dans les campagnes. <rires>